Ouais, je dis ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, c'est effrayant. Oh non, non, ça fait peur. Vous voyez pas cette vidéo Regarde comment le singe est en train d'attraper l'humain. Il est en train de s'agripper. J'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du singe. À mon avis, le singe là, il voulait en finir avec l'humain. Il allait le ramener tout là-haut, en, en haut de son arbre là. Il allait lui casser son dos. Là, là, si ça se trouve, les singes, ils commencent à être séduits par les humains. Tu te rends compte de cette dinguerie tu vois, tu les ramènes dans les cages, tu les mets dans les eaux. Tu passes à côté d'eux. Eux, si ça se trouve, ils se disent mmm, lui, il est beau, il est magnifique, j'aimerais bien le ramener en haut de mon arbre Là, t'imagines s'il n'y avait pas les barres Hein Imagine s'il n'y avait pas les barres. Oh là là là là Il allait le ramener tout là-haut On allait entendre Ah Au secours Ah, au secours Après, il allait le, le jeter comme ça en bas de l'arbre. Il allait se retrouver par terre avec son pantalon baissé. Et voilà, le singe, il allait terminer avec lui. Il allait rester là-haut. Manger son petit fruit là-haut, dormir tranquille. Il a terminé avec l'humain. L'humain, il se lève, il remet son pantalon, il part en pleurant. <rire> ah, je sais pas ce qui m'est passé. Oh, je crois que je vais être malade. Oh, J'ai envie de vomir. Eh ben oui. Pourquoi vous ramener Non, mais moi, je vous dis tout de suite. Hein. Faites attention quand vous allez aux zoo ou bien quand vous allez euh, euh, dans des safaris ou dans la jungle. Hein. Oh là là Si les singes commencent à être séduits par les humains, tu te rends compte de la dinguerie Tu marches dans la jungle comme ça, il y a un singe qui t'enlève. Il te ramène là-haut. Il y a les autres singes là-bas. Oh là là, ils vont faire une fiesta avec ton dos. Du grand n'importe quoi. Et après, ils te jettent. Voilà. Tu ne sais même pas si en descendant, quand tu vas arriver par terre, si tu vas pouvoir continuer à respirer. Mais bon, ça, c'est la première hypothèse. Tu vois Là, si ça se trouve, en vérité, ce n'est pas une question de séduction. Tu vois Si ça se trouve, là, le singe, l'humain, il lui doit de l'argent ou il lui doit des bananes. Tu vois ce que je veux dire Parce que l'humain, il aime trop prendre des crédits. Donc là, là s'il faut, l'humain, il est parti prendre un crédit chez le singe. Le singe il a dit bon c'est bon là il faut que tu me rendes mon argent l'humain il lui a dit ouais tu connais bon hein, tu vois c'est un peu dur en ce moment <rire> tu connais vas-y vas-y de toute façon tu bouges pas d'ici ah, vas-y t'inquiète je reviens demain le singe il l'a attrapé il a dit tu bouges pas d'ici tant que tu m'as pas donné mon argent le gars il est en train de dire non mais t'inquiète je reviens il a commencé à vouloir s'échapper il a attrapé sa jambe il lui a dit ton pied mon pied tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer mais bon là on voit que le singe est efficace quand il attrape quelqu'un il le lâche plus t'as vu ça Oh là là Mais les singes, là, faut postuler chez les policiers. Bien sûr. Ben oui, parce que là, la police, là, ils sont là, ils font des bavures. Là, si tu mets les singes à la police, ils vont attraper tous les voleurs. Les voleurs, ils seront là en train de courir, ils vont essayer de s'enfuir. Le singe, il va l'attraper comme ça. Et puis quand il va continuer à se débattre, il va attraper sa jambe. Tu vois ce que je veux dire C'est ça Voilà la solution Mettons les singes au sein des forces de l'ordre. On enlève tous les CRS... Tous les gendarmes, on met ce genre de d'individu. Regardez avec quelle efficacité il attrape l'humain et l'humain n'arrive pas à bouger. Jusqu'à, il y a ses amis qui viennent pour l'aider en vain. Ça ne sert à rien. En tout cas, mesdames et messieurs, faites très attention aux singes. Ah oui, il faut faire attention. Parce que déjà, ils sont très intelligents. Hein? Super intelligents, tu vois. Toi, tu ne l'as pas vu la planète des singes Tu l'as pas vu hein? Tu vois pas les tests de malades qu'ils font sur les singes Bientôt là tu vas arriver, tu seras au taf, il y a un singe qui va arriver, il va dire bon ici euh, c'est bon, c'est moi qui ai postulé, hein, euh, tu dégages, euh, j'ai déjà donné euh, le, mon CV au patron, euh, c'est moi qui te remplace. Bien sûr, vous rigolez, regarde ça c'est le début